Bien, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ipsos. Certains d'entre vous ont pu en entendre parler. Pas qu'à l'occasion qu des élections, j'espère. On est une agence études et data et on accompagne des acteurs économiques et publics dans leurs stratégies multiples d'innovation, de marques, etc., en nous appuyant sur la connaissance du consommateur, du client, du citoyen, de, de l'usager. En fait, notre mission, c'est vraiment d'apporter la connaissance derrière, enfin, de l'humain derrière la donnée. Et du coup, quand on a vu le, le thème aujourd'hui euh, de la conférence « Performance digitale », on s'est dit très bien, on voit à peu près performance digitale, ce que ça veut dire pour vous, pour des entreprises, pour des acteurs économiques en, en interne, d'ailleurs c'est un langage très, très économique, mais du point de vue du, du client, du consommateur, du, du citoyen, qu'est-ce qu que ça veut dire cette performance Est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle est, est, qu est palpable Du coup, euh, on s'est posé deux questions. Un, qu'est-ce que c'est que cette performance digitale Est-ce qu'elle est source de vraiment valeur ajoutée Est-ce qu'elle est perçue aujourd'hui je vous rassure, la question est oui, hein, parce que sinon on aurait vite terminé cette présentation, et à part le côté un poil provocateur de vous dire que ce n'est pas le cas, on aurait, on aurait vite écorté les, les débats. Et puis aussi, comment la, la renforcer Alors C'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui est extrêmement euh, développé et, et couru, évidemment. Donc on ne va pas parler de toutes ces, euh, toutes ces implications possibles parce qu'elles sont bien trop nombreuses. Donc on va partager quelques visions avec Alizé qu'on a pu constater en écoutant les consommateurs, les clients, avec un centre de chiffres et d'études qu'on a collecté pour dresser quelques pistes qui peut-être pourront vous, vous alimenter dans, au cours de cette journée. Donc oui, vu du client... Le, la performance digitale est clairement perçue, euh, alors on le voit nous tous les jours hein, dans les enquêtes, l'écoute des réseaux sociaux, enfin des tas de choses, des, toutes les sources qu'on peut activer euh, avec, auprès, de, auprès de nos clients, et il y a peut-être une façon assez emblématique de la représenter, c'est en, en allant regarder ce qui se passe du côté des acteurs un peu vedettes du marché. Alors en général quand je parle de ça, et, et comment je me fais quatre copains, mais je crois pas qu'ils sont dans la salle aujourd'hui, puis je me fais beaucoup d'ennemis de, par, rapport, par rapport aux chiffres, mais l'idée étant de regarder le NPS, le Net Promoter Score, je sais pas si tout le monde est familier avec cet indicateur, mais c'est un indicateur vu du client, je vois des oui. Certains sont peut-être incentivés d'ailleurs par rapport au, au NPS. C'est tout simplement la différence entre la part des clients qui recommanderaient une marque, ce qu'on appelle les promoteurs, moins ceux qui ne la recommanderaient pas, ce qu'on appelle les détracteurs. On fait la différence entre les deux. Puis on a un score qui varie entre moins 100 et plus 100. Si vous êtes à zéro, c'est-à-dire que vous avez autant de clients qui vous font une bonne publicité par rapport à ceux qui vous font une publicité négative. Et on a regardé ce, ce critère sur un centre d'acteurs de différents secteurs. Donc vous avez ici par exemple Airbnb. Qui est un net Promoter Score extrêmement élevé de plus 20, d'autant plus élevé que si on regarde la moyenne du secteur sur des chiffres de 2018 hein, qui sont très récents. Euh, sur les sites de réservation on est en moyenne à plus 2 et sur hôtel hébergement à plus 1. Alors évidemment derrière ces moyennes se cachent beaucoup de réalités différentes mais vous voyez l'écart entre ces acteurs un petit peu emblématiques et le secteur. Amazon, Exemple éculé s'il en est, hein. enfin, on, on l'entend encore et encore, mais Amazon réussit à maintenir un engagement de ses clients qui est quand même assez hors norme, avec ici un, un NPS de plus 30. Le e-commerce globalement, et c'est aussi hein, tout l'impact de cette révolution digitale qui n'a pas d'hier, mais qui ne cesse de, de se réinventer et qui apporte de la valeur aux clients est à plus 18% très largement devant la distribution personnel care ou euh, équipement de la maison, vous voyez à plus 11 et plus 5, qui sont quand même bons, ou la distribution alimentaire, qui a moins 3. Donc des modèles et des acteurs qui sont clairement supérieurs en termes d'engagement client. Blablacar, car, plus 32, alors on est sur un modèle un peu différent aussi, mais qui est évidemment venu disrupter assez fortement euh, certains secteurs, euh, et on le voit par rapport aux euh, à la moyenne taxi VTC, car sharing, on est à moins 7. Et alors, n'y voyez pas une revanche de parisiens de, de, de souche, mais sur les, les taxis, on est à moins 33. Euh, donc, très très loin, effectivement, de ces acteurs, même si euh, Blabla Car Taxi, le, le raccourci et le rapprochement est un petit peu hâtif. Et même sur des secteurs qui sont challengés assez fortement, vous voyez que le secteur bancaire a un NPS en moyenne de moins 12 hein, cette année dans, dans notre baromètre euh, les banques en ligne en moyenne, sont à plus 30. Donc même sur des secteurs où euh, la dimension relationnelle historique qui est liée uniquement à l'expérience client, euh, effectivement, est, est, est compliquée, on a des modèles digitaux qui sont capables de complètement réinventer euh, les, euh, les niveaux ou, ou les challenger. Et, et ça date pas d'hier. Donc on a des standards qui sont très élevés, et quand on regarde dans l'historique, et eh ces scores, en fait, ils s'établissent et ils se maintiennent de façon, de façon, bah, depuis 2014 ou 2015, en fonction de, de, du moment où on, a, où on a commencé à le mesurer. Donc c'est pas un feu de paille, c'est une vraie performance dans la gestion de l'expérience client aussi. C'est pas que ça, c'est aussi l'offre et des tas d'autres choses. Hein. Mais on, on voit cette capacité à installer durablement des standards élevés qui changent clairement les attentes de, des consommateurs et qui s'ancrent, parce qu'évidemment on n'est pas sur des petits acteurs et on n'est pas juste sur un feu de paille. Alors évidemment ça s'est un peu calmé par rapport au, à l'émerveillement, à la lune de miel des premières années, hein, où on était sur des groupes qui étaient plus restreints, et aussi peut-être parce que la qualité de service était plus facile à gérer, mais malgré tout, et à mesure que ces, ces, grandes, ces grandes enseignes se sont développées, et ben les niveaux sont restés élevés. Donc, la question par rapport à ça, c'est de se dire très bien, on a des acteurs, la performance digitale fonctionne bien, c'est bien reçu et perçu par le consommateur, par le client. Mais bon, on parle de quelques acteurs emblématiques et la plupart d'entre vous et puis aussi des clients interagissent avec des marques qui sont, qui sont tout autres. Donc du coup, où se situe euh, bah, où, où puiser cette performance digitale pour remonter la barre et se rapprocher des attentes euh, des clients et des consommateurs Alors il y a beaucoup de champs d'action possibles, mais dans ce que l'on a vu, euh, il y a clairement quelque chose qui ressort, qui est cette intégration, c'est très très large comme terme, du physique euh, et du digital, euh, dans notamment la gestion de la relation client, mais pas seulement. Pourquoi on dit ça C'est que quand on a fait une étude où on détaillait les différents parcours clients, les grandes étapes, hein, depuis l'achat jusqu'à la résiliation sur un nombre de secteurs, et on demandait aux personnes qu'on interrogeait quels étaient les moyens de contact qu'ils avaient utilisés et ce qu'ils auraient aimé utiliser. Et en général en moyenne, à chacune de ces étapes du parcours client, les personnes qu'on a interrogées nous disaient « je veux avoir deux interactions, deux canaux de contact différents ». Alors, ça peut être plus d'interactions, mais en tout cas, de pouvoir utiliser deux canaux de contact différents. Et ce qui est intéressant, c'est que je veux que ce soit à la fois du offline, de l'humain, mais aussi des canaux digitaux. Donc, il y a une vraie attente d'hybridation, de combinaison du canal digital avec le canal humain. Et ça, évidemment, ça peut être une force euh, quand on dispose déjà euh, de, de l'infrastructure qui permet de se soutenir. Alors, ça commence évidemment sur l'achat. On a fait une étude plus, plus récente là autour de l'achat en point de vente. Et en fait, on n'a que 6% des gens qui nous disent « je privilégie le site internet pour réaliser mes achats dans tous les cas ». On a 39% qui disent je, préférais, je préfère le magasin. Donc, malgré, euh, évidemment, les, les résultats florissants du e-commerce et euh, la, la performance et économique, euh, qui, enfin, le, la croissance qu'on qu qu constate, le magasin reste quand même le point d'entrée privilégié. Mais surtout, surtout, on veut pouvoir utiliser les deux. Dans 55% des cas, c'est le magasin physique et le site internet qui sont clairement perçus comme étant complémentaires. Donc dans les canaux, dans l'achat, on veut pouvoir combiner l'ensemble, on veut pouvoir combiner les deux, et le fait de proposer les deux est une vraie force. Évidemment, il faut l'articuler, on revient sur l'omnicanalité que vous connaissez parfaitement, mais cette exigence, elle est ancrée depuis longtemps, et de plus en plus, dans l'esprit des consommateurs, avec une attente, effectivement, de, de, de, de performance qui est la plus, la plus efficiente et la plus simple possible. Le problème c'est qu'on a à peu près un client sur deux qui nous dit qu'il n'utilise pas les canaux de contact qu'il aimerait pouvoir utiliser. Donc quand il interagit avec les marques, et sur un nombre de secteurs assez large, 46% n'utilisent pas le canal de contact qu'ils auraient souhaité utiliser. Alors soit parce qu'il n'est pas proposé, soit parce qu'ils ne le connaissent pas, soit parce qu'il n'est pas performant, etc. Mais il y a une vraie marge de progression et un vrai potentiel d'amélioration de l'expérience client pour renforcer la, la relation. Et, et, et cela, euh, on va le voir, d'autant plus que, que ça marche. Donc partons de ce constat des acteurs qui, sont, qui ont ancré des référents dans les dernières années extrêmement euh, forts, extrêmement euh, élevés et exigeants, euh, et... Euh, derrière une attente d'omnicanalité qui, qui soit la plus euh, forte possible où on dégage un centre d'orientation et il y en a beaucoup évidemment, là une fois de plus on se fait euh, le porte-parole du, du client parce que évidemment tout ça est très compliqué à, à mettre en œuvre, vous le savez euh, mais différentes pistes d'action et en commençant par tout simplement aligner les cadeaux de contact euh, donc si je reprends euh, notre, euh, notre étude sur les parcours clients euh, et si on commence par et euh, ah, normalement derrière, ah non on n'a pas Bon, c'est pas grave, vous le voyez pas, un petit bug d'affichage. Euh, mais globalement, sur les différents contacts, on est sur une attente de plus de digital. Quand on parle de l'information, on est notamment en attente de plus de sites d'information, d'avis en ligne, de sources indépendantes et fiables, ce qui est peu aujourd'hui présenté. Sur l'achat, plus de souscriptions aussi self-care, notamment dans le domaine bancaire, où on a parfois le sentiment qu'on doit passer voilà, par l'agence, mais que la valeur ajoutée n'est pas forcément identifiée. Et globalement, sur tout ce qui est identifié comme étant des tâches administratives ou à faible valeur ajoutée, on ne demande pas. Une interaction humaine on demande une interaction humaine quand il y a vraiment un besoin de personnalisation plus important d'engagement et là il faut que ce soit simple et c'est aussi beaucoup plus exigeant vous savez bien le digital a augmenté considérablement l'attente et la pression qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'interaction humaine et c'est le cas notamment dans les opérations où quand on est euh, bon, voilà sur des autres opérations simples notamment dans le domaine bancaire par exemple vous pouvez faire ça avec des plateformes qui sont le plus simples et le plus efficace possible Notamment euh, sur une plateforme mobile, par exemple, euh, mais quand on est sur des opérations plus complexes, là on veut pouvoir parler à quelqu'un qui nous connaît, accéder à sa ligne directe et pas passer par un serveur vocal interactif, euh, et ou pouvoir échanger directement des emails avec lui. Euh, idem sur les réclamations, mais là on veut aussi des canaux digitaux qui soient plus efficaces en parlant notamment à travers de l'instant messaging avec les, les, les, les opérateurs ou le service client ou le service réclamation par exemple, alors que ce n'est pas toujours forcément très évident de porter ces réclamations. Et puis dernière, dernièrement sur, le, sur la résiliation, sur le dernier point, là on est en attente de quelque chose de beaucoup plus éloigné de l'individu, donc si on pouvait résilier en deux clics sur internet, évidemment on le ferait, et c'est l'attente du consommateur, Bon, après, il faut être clair, ça se heurte aussi à des réalités économiques et la nécessité parfois de mettre quelques obstacles sur ces, euh, ces, ces parcours de, de résiliation. Euh, après, bon, y le travail de législateur, mais c'est autre chose. Donc, tout, je disais que tout ça, ça marche euh, très clairement, parce que quand on fait le lien euh, entre cet axe horizontal, qui est la capacité à proposer les bons canaux, donc en gros, c'est un indice qui est basé sur la, le pourcentage de fois où j'ai utilisé le canal que je voulais utiliser, qui est l'axe horizontal, et le niveau de NPS du secteur, vous voyez qu'il y a un lien qui est quasiment linéaire. Plus vous êtes en capacité d'aligner les cadeaux de contact, d'articuler de, et de faire vivre hein, cette omnicanalité, euh, plus derrière on a des clients qui vous recommandent et qui sont engagés. Donc c'est une vraie clé. Alors vous voyez une petite exception ici en haut à gauche, qui est euh, l'assurance l'assurance dommage, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que là on est sur l'ensemble de la clientèle euh, et en fait quand euh, vous, je pense aux assureurs dans la salle, vous savez bien, en, en, en général tout le monde est assuré euh, ben, il, la plupart du temps vous n'avez pas de contact avec votre assureur, quand vous avez votre assureur notamment sur le dommage, c'est que vous avez un sinistre, euh, donc il y a un lien, un, un décalage entre l'engagement et la grande majorité des clients qui sont inactifs et dormants et qui n'ont pas d'interaction, euh, et ce que l'on peut voir après sur les canaux de contact, donc c'est juste lié à ça, si on se recentrait sur les personnes qui ont eu des sinistres, on aurait exactement la même tendance. Donc une vraie opportunité euh, forte euh, de, de renforcer la relation, et qui marche, il correspond à des, à des enjeux. Euh, voilà, sur les autres euh, petites actions, je vais laisser la parole à Alizé. Merci. Alors... Pour faire référence à ce que disait Olivier sur l'ibédation du online et du offline, euh, l'omnicanalité finalement, ça marche, c'est pas un phénomène de cannibalisation, mais bien un phénomène qui vient en incrémental. Et sur ce point, j'aimerais m'arrêter sur un exemple qui pour moi est très fort sur l'omnicanalité, qui est l'exemple de John Lewis. Alors John Lewis qui est un department store plutôt traditionnel en Angleterre, du type un peu Galerie Lafayette. Alors John Lewis a vraiment réussi ce pari de l'omnicanalité et tout d'abord son insertion au e-commerce, puisqu'aujourd'hui les ventes de e-commerce de John Lewis représentent un quart de ses ventes totales. Et euh, John Lewis finalement euh, tire vraiment un grand enseignement de cette insertion dans le e-commerce puisqu'ils se sont aperçus que ça avait aussi augmenté fortement leurs ventes en magasin physique. Alors aujourd'hui, c'est 27% des shoppers de John Lewis qui euh, d'abord font des recherches in-store pour ensuite acheter online, et c'est 60% de, de ces shoppers aussi John Lewis qui font des recherches online pour acheter in-store. D'où effectivement ce que disait euh, Olivier sur euh, l'importance d'aligner les canaux, euh, puisque l'expérience ne se fait pas uniquement online, uniquement offline, mais elle se fait vraiment sur les deux canaux. Alors justement, on parlait de cette expérience euh, offline aussi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que recherche mon shopper en magasin on a mené une étude avec AXIS sur le magasin du futur et on en a décelé en fait un certain nombre de, de constats. Et le constat est qu'aujourd'hui, 4 shoppers sur 5 recherchent vraiment une ambiance dans un magasin. Ils cherchent s'y sentir bien. Plus qu'une ambiance, ils cherchent aussi un vrai traitement personnalisé et une reconnaissance du client. Alors, quand on a fait un constat aussi sur, aujourd'hui, comment euh, se sentent les shoppers vis-à-vis -vis de leur relation au magasin physique, donc un constat de satisfaction assez général, Alors, on a été assez surpris par ce chiffre, euh, qui a été euh, la note de satisfaction finalement la plus haute, qui est que, finalement, l'humain, la relation au vendeur, reste vraiment euh, très importante aujourd'hui pour le shopper. Et avec ces, euh, ce verbatim que je trouve très intéressant qui dit « Je trouve cela plus sympathique d'être en contact avec l'ambiance de la boutique. J'apprécie aussi d'avoir des conseils émanant des vendeuses qui sont parfois fort appréciables. » Donc on cherche une relation à l'humain, euh, on cherche une relation au vendeur qui soit aimable mais qui soit aussi connaisseur. Donc en fait, enfin, je vous disais au, au tout début que ça m'avait assez surpris comme résultat, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas si c'est le cas pour vous, ça nous pousse vraiment à penser qu'aujourd'hui finalement à force d'innovation et de disruption dans tous les sens, on en oublie les basiques, et le basique c'est aussi la relation humaine. Alors finalement, oui innover, oui euh, être dans un monde disruptif, oui passer par les canaux digitaux, mais ne pas oublier cette relation humaine, et finalement jouer vraiment sur l'ensemble. Et c'est d'autant plus révélateur que finalement, la relation avec l'humain, c'est un des touchpoints les plus performants aujourd'hui dans la décision d'achat. C'est vraiment celui qui a le plus d'impact dans la décision d'achat. Donc, parmi toutes les études du retail qu'on mène, la relation du vendeur sort vraiment, la relation avec le vendeur sort vraiment comme un touchpoint très, très influent. Là, vous avez un exemple avec l'achat d'un mobile. Donc, on le voit, il y a plusieurs touchpoints, dont des touchpoints sur, des touchpoints plus online, le site web. Euh, le, un site de comparateur de mobile, mais finalement celui qui ressort le plus, c'est bien parler avec le vendeur. Alors finalement, euh, on parlait donc d'expérience en magasin, que 4 shoppers sur 5 veulent vraiment une bonne ambiance en magasin, s'y sentir bien, mais ça passe aussi par la mise en place d'outils digitaux en magasin pour offrir de meilleurs services et pour créer vraiment un parcours sans couture à notre shopper. Alors sur ce point, euh, bien moins fort finalement que la note de satisfaction de la relation au vendeur, c'est euh, finalement une vraie attente aujourd'hui, euh, la mise en place d'outils digitaux, puisque la satisfaction n'est pas, euh, pas vraiment forte et n'est pas vraiment présente, avec une note de satisfaction seulement de 2,7 sur 5. Et quand on a demandé à nos shoppers de se projeter dans le magasin du futur, de, de vraiment de, de s'imaginer leur magasin idéal, euh, finalement on en a retiré quoi euh, Nos shoppers vers un magasin qui soit oui connecté, oui digital oui, immersif, mais avant tout humain. Donc c'est ce qu'on ce qu retrouve sur cette illustration faite par nos designers, où finalement on voit des caisses mobiles, oui, un mur végétal sur le côté, un miroir connecté avec un essayage virtuel, mais aussi la relation avec le vendeur et le conseil du vendeur sur la gauche. Et je pense que c'est un point qui est important aussi, quand on parle de l'interaction humaine, euh, évidemment le digital est aussi et doit être au, aussi au service du vendeur, c'est-à-dire que cette interaction, cette interaction elle est essentielle, à partir du moment où elle est porteuse de valeur ajoutée, Mais un certain nombre d'outils qu'on voit ici, de ce que l'on voit aussi, dans les attentes exprimées c'est bien ça c'est ce lien parce que ce qui compte le plus en termes de effectivement on a la fluidité de l'expérience client et ce qui se passe au, au point de vente mais aussi la notion de personnalisation et ça c'est pas quelque chose de nouveau c'est aussi ce qui explique la performance vous le savez bien des plateformes en ligne avec cette capacité historique à personnaliser la relation à distance le digital doit être effectivement de plus en plus intégré pour faciliter euh, cette intégration et contribuer aussi à l'autre élément qui est l'ambiance parce que la dimension expérientielle est évidemment clé dans le point de vente et c'est ce qu'on voyait dans les premiers critères l'ambiance elle passe aussi par l'exploitation des outils digitaux et donc est porteuse de performance aussi dans le point de vente pour servir derrière la conversion ou les autres indicateurs économiques. Merci. Et euh, alors dernier point, mais qui n'est pas des moindres, euh, qu'on a intitulé "Regardez vers l'est", euh, c'est regarder finalement ce qui se passe euh, sur la Chine. Alors là, je pense que je vous apprends rien. Euh, c'est euh, voilà, c'est un pays qu'on regarde tous, parfois avec euh, envie, parfois avec un petit peu de peur. Alors ici, sur euh, sur ce slide, vous avez une photo de Shanghai. Alors Shanghai aujourd'hui, qui est en bas et le Shanghai d'hier qui est en haut. Alors moi je pensais au tout début que le Shanghai d'hier finalement il datait des années 1940, et non il date de 1990. Donc cette photo est vraiment révélatrice en fait de la rapidité d'innovation de la Chine, et notamment sur, sur cette ville qui est, qui est Shanghai. Et ça me fait penser à une citation d'une conférence que je regardais sur, sur TED il n'y a pas si longtemps, d'une personne qui s'appelle Angela Wang et qui disait « You should go to China because here you will get a glimpse of the future ». Donc vous devriez aller en Chine puisque là vous, vous aurez vraiment un aperçu du futur. Alors le futur finalement c'est quoi Alors nous on l'a centré vraiment sur, euh, sur un pan euh, qui est une grande tendance aujourd'hui, c'est celle du mobile et de l'achat via le mobile. Puisqu'aujourd'hui en Chine, c'est 4 shoppers sur 5 qui achètent via mobile versus la France où on n'est finalement qu'à un tiers des shoppeurs qui achètent via mobile quand il s'agit d'acheter sur internet. Et avec une pénétration finalement de l'ordinateur qui est beaucoup plus forte avec 77% des français qui nous disent acheter sur internet via un ordinateur. Un chiffre un peu plus surprenant, euh, enfin, ou un peu plus parlant en tout cas, c'est que tous les mois, c'est 500 millions de euh, shoppers chinois qui achètent via mobile. Et 500 millions, finalement, c'est euh, la population des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Allemagne réunie. Donc pour vous dire à quel point, en fait, euh, c'est énorme. Alors pourquoi cet effet du mobile en Chine euh, C'est lié à plusieurs raisons. Euh, la première c'est que finalement certains experts nous disent que lorsque internet a explosé dans les années 2000, ça a coïncidé en Chine avec euh, finalement l'arrivée la, du smartphone. Donc finalement la Chine a un peu zappé cette, cette époque ordinateur et s'est directement intégrée dans le commerce, dans le e-commerce finalement via le mobile. Deuxième raison, c'est aussi pour tous les investissements, finalement, qui ont, été, euh, qui ont été faits par le gouvernement chinois, notamment sur les infrastructures de télécommunications. Donc, ils, ils ont fait, en fait, d'énormes euh, efforts, notamment en milieu rural, euh, ce qui a permis à de millions de Chinois d'avoir accès, euh, accès à Internet. Et euh, dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est que la Chine, il ne faut pas l'oublier, c'est un régime... Euh, totalitaire slash capitaliste, mais totalitaire. Et finalement, pendant de nombreuses années, les GAFA ne pouvaient pas rentrer en Chine. Donc aujourd'hui, même si Google est en Chine, ils sont extrêmement censurés. Le gouvernement est derrière eux et derrière tout ce qui peut se rechercher sur le moteur Google. Euh, du coup, ce qui m'amène finalement à, à vous dire en fait à quel point euh, la Chine en fait a, a vraiment euh, a vraiment lancé en fait les investissements locaux et, et du coup a permis à des entreprises comme Alibaba, JD.com euh, de d'avoir tout le marché et, euh, et d'exploser en fait à ce niveau-là. Alors finalement, la Chine, oui, c'est un peu avant-gardiste à ce niveau-là, c'est un peu différent, mais un shopper, finalement, reste un shopper. Et quand on compare le shopper français au shopper chinois, on s'aperçoit que les motivations et les raisons de préférence d'acheter online versus magasin physique restent les mêmes. On retrouve à peu près les mêmes partout, et spécialement sur le meilleur prix et la meilleure praticité. En revanche, il y a juste un point qui se, qui se détache un petit peu, c'est celui sur la promotion. Alors, une des raisons qui pourrait expliquer cela, c'est parce que la Chine aussi est au tout début d'une ultra-consommation et d'une euh, enfin, courbe de consommation très forte. Et finalement, dans les économies où l'ultra-consommation les, euh, les, commence à, à émerger, la promotion reste toujours un, euh, un facteur décisif dans la décision d'achat. Enfin, après, on est toujours aussi dans des logiques de construction de marché qui sont un peu différentes. Enfin, on n'est pas en train de dire que le marché français ou européen est totalement similaire à celui de, de la Chine. Mais il est vrai que c'est un marché qui, par saut politique et technologique, est vraiment directement rentré dans cette logique du, de, de la relation mobile. Vous savez bien que c'est pas fini, parce qu'on dit, effectivement, on a déjà énormément d'internautes chinois, mais finalement, il n'y a que la moitié de la population qui est équipée, Alors, même s'ils s'équipe par mobile. Donc le potentiel de croissance est encore plus important. Alors, demain, technologiquement, ça va, être, ça va être compliqué. Mais et malgré tout, effectivement, les motivations d'achat sont à peu près similaires. Donc globalement, on devrait voir effectivement ce qui se passe là-bas n'a pas de raison de ne de pas venir percuter ce qui se passe ici. Alors on verra à quelle vitesse et suivant aussi les, les enjeux de, de technologie. Mais on voit des, des points de convergence du côté du consommateur qui sont, qui sont assez clairs. Donc je pense que vous, vous regardez tous déjà là-bas et c'est probablement une, une bonne chose. Peut-être donc juste pour pour conclure sur cette intervention, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures et les chiffres ne manquent pas. Je pense que vous êtes aussi de votre côté abreuvé sur ce sur ce point, mais euh, on voulait juste réaffirmer ce, ce point qui est de dire effectivement euh, cette évolution, révolution digitale qui maintenant est en place depuis quelques temps, elle est profondément ancrée et elle a eu des impacts forts effectivement sur l'évolution des consommateurs de leurs attentes vis-à-vis -vis des marques et qui sont effectivement très poussées par quelques voilà, flagships, des marques emblématiques mais effectivement derrière ça, bouge, ça fait bouger de façon durable les attentes et il y a des moyens effectivement, alors chacun avec son périmètre, ses armes, de contracteur ça et oui la performance digitale est, perform est, est, est, est porteuse de performance vis-à-vis -vis du consommateur. C'est pour ça qu'on parlait « trouver, voire retrouver euh, de la performance euh, vue du, du consommateur » par l'innovation digitale, c'est très clair et on voit qu'elle infuse à, à, à, à de, à de multiples niveaux du point de vue du, du client, donc au service d'une expérience client qui est simplifiée la fluidité est le, le maître mot quand on parle de fluidifier, c'est aussi et de simplifier, c'est dans cette logique d'omnicanalité. les attentes sont encore là parce que euh, malgré tous les efforts qui ont été déployés et les progrès on n'y est pas encore, il y a encore une, phase, une, une, une logique de, de progression articulée avec l'humain très clairement et ça c'est une attente du consommateur donc à voir comment on l'articule, mais c'est rarement tout l'un ou tout l'autre, ça peut arriver dans certaines parts de la population, mais c'est de moins en moins le cas même les digital natives sont en attente d'humains c'est très clair, en particulier lorsqu'il s'agit d'interactions au niveau du, du shopping par exemple et intégrer au point de vente comme on l'a indiqué donc euh, un message qui est exigeant envoyé par le consommateur vous le savez par les clients hein, vous devez les entendre de manière régulière euh, mais euh, de notre point de vue aussi beaucoup de, de messages d'espoir alors évidemment tout ça faut le décliner hein, par rapport à votre périmètre parce que les attentes des clients s'expriment potentiellement de façon différente en fonction de, de, de chaque marque euh, et c'est ce que l'on fait nous après euh, au quotidien avec euh, avec le client en ébridant des données pour essayer de comprendre la personne qui se cache derrière la data euh, et euh, justement les accompagner dans cette stratégie Digital. Voilà, merci à tous. Merci, merci à tous. À tous.